Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, je tiens à vous dire que c'est officiel. Kanye West me fait littéralement plaisir. Regardez-moi la magnificence de cette photo. Vous vous rendez compte Kanye West, à côté de Neymar. Moi, je savais pas que ce mec, il était amoureux du Paris Saint-Germain et surtout amoureux de Neymar. Parce que regardez comment il tient le maillot du Paris Saint-Germain. Il ne le tient pas comme si c'était un maillot euh, qu'on achète dans les friperies ou dans les épiceries du n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire Il sait que ce maillot, c'est de l'art. C'est un bijou. Tu vois, il le tient avec le bout des doigts. Parce que ce maillot, c'est le maillot officiel du Paris Saint-Germain. Et en plus de cela, il est floqué avec le numéro 10 de Neymar. Oh là là. Non, franchement, tu as tout mon respect, euh, Kanye West. De toute façon, euh, je tiens à dire que depuis un certain temps, tu commences à me faire plaisir. Et tout ça, c'est coordonné avec le fait que tu es quitté Kim Kardashian. J'ai l'impression que là, tu as attrapé ta folie. Hein La folie qui était en toi, tu l'as attrapée, Tu l'as ligotée. Tu l'as frappé bien comme il faut. Et puis tu lui as dit, si tu ouvres ta bouche encore une fois, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu viens encore me donner des idées, tu vas voir. T'as compris, espèce de folie, reste là-bas. Et puis la folie, depuis un certain temps, elle est là-bas et elle ne bouge pas. Tout ce que tu fais, c'est pas mal, franchement. On te voit avec les autres rappeurs, tu as pu euh, te réconcilier avec Drake, tu es avec Futur, on te voit avec des femmes, tu les habilles, c'est absolument magnifique. Tu es, es là pour ta fille, tu fais en sorte de venir à son, à son anniversaire. Tu vois, il y a Travis Scott qui a donné euh, l'adresse de l'anniversaire en cachette parce que les Kim Kardashian, c'est des sorciers. Ils ne voulaient pas que Kanye West vienne à l'anniversaire de sa fille. Vous voyez, vous vous rendez compte? De comment, de, de, de, Dans quelle famille il était en train de vivre Ah mais tout s'explique C'est pour ça que tu nous sortais des chaussures de sandales Pour, euh, pour Jules César Et puis que tu, tu mettais des masques en mode photomasse C'est pour ça que tu mettais des collants sur ta face On a compris C'est elle Elle mettait des trucs dans ta nourriture Elle faisait de la sorcellerie Maintenant que tu as pu te libérer de tout ça On voit que tu reviens dans le droit chemin Et regardez comment c'est magnifique On le voit avec Drake, Futur, Des Femmes, Le Paris Saint Germain Neymar, en plus Neymar, il y a son euh, documentaire Netflix absolument émouvant, absolument incroyable qui est sorti. Moi, je ne savais pas que le mec, quand je regardais le Real Madrid en 2006, lui, il était dans le stade et puis il y avait les télévisions brésiliennes qui le suivaient alors qu'il avait à peine 10 ans. Tu te rends compte Être une star à l'âge de 10 ans À 14 ans, tu signes, t'es millionnaire Tout le monde le critique, ouais, regardez, il fait des coupes, ouais, il n'arrête pas de tomber par terre, ouais, blablabla. Bla, bla. Vous connaissez sa vie hein Allez voir le documentaire avant de, de parler sur lui. Parce que ce mec, c'est une crème. Tu vois ce que je veux dire Il est carrément parti sans s'embrouiller hein, avec des membres de sa famille parce qu'il trouvait qu'il traitait mal le staff ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est super gentil. Vous comprenez Il aime s'amuser, il est jeune. Il n'a pas eu une jeunesse normale comme tous les autres, les autres jeunes. Tu vois ce que je veux dire Il a eu la pauvreté et l'entraînement. Le football. Maintenant qu'il a un petit peu d'argent, tu vois, il est un peu en mode, euh, voilà, vas-y, j'ai eu une vie euh, euh, où quand j'étais enfant, je ne pouvais pas m'amuser. Donc maintenant, j'ai de l'argent, je peux m'amuser. Bah, je vais m'amuser. Voilà. Commencez à arrêter de le critiquer et à arrêter de dire que, ouais, il n'est pas professionnel. C'est le roi. Tu comprends Depuis qu'il a 8 ans, on le dit, il, les gens ils disent que c'est le nouveau Pelé. Pelé, il est venu à des matchs hein, où Neymar, il a 10 ans. On lui dit « Alors, est-ce qu'il peut marcher sur vos pas ?» et Pelé, il dit « Ouais, j'ai marqué 1290 buts. » Mais Pelé, lui, là, il, il, il, il tu te rends compte Même lui, il avait peur. Il avait peur Il voulait fuir. Bon, là, on va regarder euh, la Coupe d'Afrique. C'était juste une petite aparté. Là, il y a les danseurs de coupé décalé qui vont danser contre les, les, les constructeurs de pyramides.